Wow. Oh, génial ça veut dire que dans 100 ans quand on trouvera un tableau dans un grenier qu'on se demandera si c'est un vrai gars, grâce à non, cette signature non, on fera oh, c'est incroyable mais je retiens votre expression quand une œuvre me snobe, c'est qu'elle est, qu elle, est euh, elle, elle est complète elle est finie oui, j'adore oui, c'est je suis je suis députée européenne, puis membre de la commission culture, mais aussi la commission affaires étrangères et droits droit humains. J'essaie de faire du lien entre les deux en promouvant la diplomatie culturelle. Et là, ça va complètement dans, dans le message de, de Gass pour justement véhiculer les valeurs, les faire passer d'une personne à l'autre de manière très douce par, par la culture. les œuvres qui sont au rez-de-chaussée et celle là juste en montant l'escalier, on voit qu'on traverse euh, une porte, en fait, une porte de la vie de Gass. On passe euh, de l'autre côté de la porte et, et on passe euh, d'un endroit où, où c'était douloureux. On le voit tout de suite avec les couleurs, euh, le choix des couleurs. Et on arrive ici, c'est la lumière euh, par le choix d'autres couleurs. Donc, finalement, ben, sans avoir même encore vu Gass en vrai, euh, ben, j'ai repéré une partie de sa vie juste en montant euh, les escaliers, en regardant rapidement. Donc euh, c'est ça la culture. C est, c est, euh, par exemple, au Parlement européen, moi j'ai un souci, c'est que je ne parle pas anglais. Donc c'est très très compliqué. Et quelque part, si je pouvais parler culture... Si on avait ce langage de la culture, eh bien on n'aurait plus besoin de, de savoir parler anglais pour communiquer à l'autre. On pourrait juste par la culture communiquer. Et, et c'est voilà, ça qui me porte, moi, à, à défendre la culture. Et en plus, quand elle est associée à l'éducation, l'éducation des, des enfants, quand ils ont 6-7 ans, c'est notre avenir, hein, tout simplement, mais c'est aussi l'avenir de, de notre planète. C'est euh, les futurs dirigeantes et dirigeants. Euh, donc, les former à cette ouverture vers l'autre, c'est aussi créer une autre politique euh, et sortir de cette politique politicienne que l'on connaît aujourd'hui, donc former d'autres personnes qui soient euh, très sensibles euh, aux autres. Dans le cadre de ce projet, GAS a décidé en fait, euh, de, de faire une donation en fait, aux différentes institutions qui, qui portent le message de la paix et hmm. de vivre ensemble. Euh, que pensez-vous, euh, dans le cadre de ce projet, une donation que nous souhaiterions faire au Parlement européen et quel serait votre choix D'accord. Je prends quelques minutes pour regarder. Alors, si c'était pour moi, je choisirais celle-ci. Mais comme c'est pour le Parlement européen, je vais choisir au niveau de la couleur. Et la couleur de l'Europe, c'est le bleu. Donc ça serait celle-là. Dans ma tête, j'ai pensé à ça aussi. Ah oui, oui, oui. Euh, jaune et bien sûr, les étoiles. Voilà, les et étoiles. Et bleu, bleu symbolise le Exactement. Drapeau, donc, euh, donc c'est l'oxygène, c'est hum. ma cinquième couleur. C'est la mer donc, aussi. C'est hein. la mer aussi. Et la diversité. La diversité, donc moi ça me va. Ça porte bien. Génial.